Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, aujourd'hui, je reviens vers vous avec un projet que j'estime intéressant. Ça peut être une pépite, mais alors je vais vous inviter à faire vos propres recherches parce que Olga Mbani n'est pas... Euh, conseiller à l'investissement. Donc, je vais vous inviter vraiment à faire vos propres recherches avant de mettre cela dans votre euh, radar, n'est-ce pas? Alors, le projet ici, c'est le projet Trader Joe. Trader Joe, le, le son token, c'est J-O-E, -E, voilà. Alors, le tra Trader Joe est une plateforme de trading décentralisée sur l'écosystème Davalanche et Davalanche, c'est le tout premier, mais alors le tout premier dex construit sur la blockchain Davalanche. Je vais vous inviter, on va ensemble faire euh, un briefing dessus et voilà, je vais vous donner, je vais vous dire pourquoi je pense que ce projet peut n'est-ce pas exploser dans les mois ou jours ou années à venir, d'accord Mais ça permet n'est-ce pas de vous donner euh, un tout en un des informations que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap, parfois sur le site même du trader, euh, sur le site de du projet. Donc, Messari ici regroupe un peu un tout en un qui va nous permettre de faire, de nous faire notre propre opinion euh, du projet Trader Joe. Alors, comme vous pouvez le voir ici, euh, nous pouvons déjà voir le prix actuel de Trader Joe, c'est 1,1. Donc, si on va sur CoinMarketCap, voilà, vous pouvez voir là c'est quoi Market Cap Il est de 1,1. On va revenir sur Messari. On va revenir sur Messari et on va un peu étudier euh, euh, les informations importantes comme euh, la, le Market Cap. Actuellement, le Market Cap est de 195 millions de dollars, euh, ce qui prouve qu'il peut encore prendre de la valeur. Et son Market Cap, si on dit euh, dans les 10 prochaines années, Peut aller à 500 millions de dollars voire plus voilà donc ici avec sur mes vous avez des projections des estimations et l'ATH donc le niveau le plus euh, le prix le plus haut que euh, le joe a pris son ath était à 1,61 dollars donc, son prix depuis euh, la TH a chuté de pratiquement 30%. Comme vous le savez, le marché est pratiquement à la baisse. Donc, euh, autre information, voilà, qui info, voilà, si on va sur qui info, on peut voir que c'est un échangeur décentralisé, un exchange décentralisé et le token de type ERC20. Voilà, donc... Euh, on va aller un peu sur le sommaire pour comprendre le projet derrière euh, Trader Joe. Voilà, comme je vous l'ai dit, le Trader Joe est un exchange, un échangeur décentralisé, bien sûr, sur la blockchain d'Avalanche. Alors, son avantage, c'est qu'il combine à la fois les services d'exchange décentralisé et... Avec les services de finances décentralisés comme euh, le lending, le borrowing, le staking et même le yield farming. Donc, ce qui est assez intéressant. Alors, alors euh, Trader Joe permet aux traders de pouvoir trader avec euh, des effets de levier. Voilà, il permet aux traders d'utiliser l'effet de levier. Il, il permet aussi de pouvoir euh, faire ce qu'on appelle des ordres limites. C'est-à-dire euh, de pouvoir mettre, de pouvoir faire le marché par vous-même, ce qui est aujourd'hui une faiblesse. Parce que ça, c'est bon, c'est pas qu'il permet ça, c'est ce qu'il a entrevu. Donc, Trader Joe euh, a entrevu, a planifié dans son projet de venir résoudre une faiblesse dans la finance décentralisée, qui est euh, les ordres, limite, limite order. C'est-à-dire, euh, il voudrait permettre aux traders, aux utilisateurs, de pouvoir euh, faire, euh, pouvoir mettre leur prix sur le marché, de pouvoir faire le marché. Donc, euh, on appelle ça quoi? Le slippage. Voilà. Price slippage. Voilà. Parfois, traduit ça en français compliqué. Donc, moi, je pense que c'est c'est une problématique assez importante que Trader Joe vient, ré vient résoudre euh, euh, sur euh, l'écosystème des finances décentralisés. Euh, ou alors sur les exchanges décentralisés ce qui est assez intéressant donc comme vous pouvez le voir ici euh, il a été lancé en juin 2021 et voici ce qui vous permet de voilà les, les, les utilités qui le, les avantages qu'il apporte c'est à dire vous pouvez trader le token vous pouvez euh, swapper échanger euh, de tokens vous pouvez faire l'échange de, de pieds-to-pieds euh, vous pouvez farmer le token, vous pouvez staker, vous pouvez emprunter. Donc, c'est assez intéressant, vous pouvez faire du lending. Donc, c'est un peu un tous en un. Et je pense que c'est ça qui fait de Trader Joe un projet assez particulier, n'est-ce pas, qui pourrait euh, exploser dans les mois à venir. Donc, si on va regarder la roadmap, euh, voilà, la roadmap qui permet de voir l'évolution du projet jusqu'ici et voilà, on pourrait dire que ils avancent donc on peut vous allez pouvoir, vous pouvez aller sur le site et chercher la roadmap, bon, ici on a un peu un grosso modo, maintenant on va aller sur euh, un autre point important, les qui ont investi, non allons d'abord, oui, les investisseurs les qui ont investi sur le projet, ça aussi c'est un point assez important lorsque vous voulez sélectionner un projet de voir qui a investi dessus. Est-ce que ceux qui ont investi dessus, est-ce est qu'ils sont fiables Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est des points qu'on peut se poser Donc ici, vous pouvez voir que la communauté Avalanche, bien entendu, la fondation Avalanche a investi euh, sur euh, ce projet. Et si on rentre en arrière. Je vais prendre, on va cliquer sur uh, Tree Hours Capital, voilà. Ici, vous pouvez voir que eux ils ont investi, c'est-à-dire, uh, il faut regarder sur quel autre projet, voilà, cette entreprise a aussi investi. On peut voir que ils ont investi sur des projets assez porteurs, regardez bien, c'est des projets assez intéressants. Et l'avantage, en fait, de regarder les investisseurs, c'est que, vous pouvez grâce à cela trouver d'autres projets. C'est-à-dire de vous dire que si une entreprise est sérieuse a investi, vous regardez d'autres projets sérieux sur lesquels cette entreprise investit et vous pouvez en même temps mettre ces projets-là sur vos radars. Ça aussi, c'est une astuce que moi j'utilise hein, pour euh, dénicher certains projets, de me dire, ok, s'il a investi sur Trader Joe, je vois qu'il a investi sur plusieurs autres projets qui semblent assez intéressants. Ma, ma, ma, Mina de Central -Land, euh, projet Dix. Euh, voilà, vous pouvez voir. Il y a plusieurs projets, Ethereum et autres. Donc, je pense que en regardant cela, on peut se dire, euh, voilà, ça peut être un projet assez intéressant. Voilà, si on va maintenant regarder un autre point intéressant qui est la token métrique. Voilà, on peut voir comment euh, les tokens seront redistribués. Donc, voilà, si on arrive sur la plateforme euh, Trader Joe, vous voyez, pour connecter le wallet, vous devez vous rassurer d'être Je vais d'abord me mettre sur euh, Avalanche, voilà, sur le réseau Avalanche pour pouvoir me connecter sur Trader Joe. Voilà, je me mets sur Avalanche et voilà, je me connecte depuis mon MetaMask. Donc, vous pouvez voir que Trader Joe vous permet, n'est-ce pas, de fournir de la liquidité, de, de farmer, de staker, de faire euh, du lending je, je pense que j'ai fait un peu le tour. Euh, aussi, vous pouvez regarder la communauté derrière. Voilà, ce qui est aussi important, la communauté derrière euh, ce projet pour voir euh, est-ce qu'ils sont actifs dans leur communauté. On peut voir qu'ils ont 30, 134 000 followers, ce qui n'est pas mal. donc Et, et puis après, euh, ils publient régulièrement. Est-ce qu'ils publient régulièrement ah, c'est des choses et des points que vous devez euh, remarquer et noter. Voilà, est-ce que la est-ce que la plateforme communique, est-ce qu'il communique? Vous pouvez rejoindre euh, euh, le projet sur Telegram, Discord, bref, les suivre sur les réseaux sociaux, ce qui est assez important. Ça vous permet de ne rien manquer sur le projet sur lequel vous voulez vous lancer, surtout si c'est à long terme. Voilà les amis, je pense que j'ai déjà été assez longue, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez mieux scruter ce projet que je vous demande de mettre sur votre radar, que je vous recommande, bien entendu. Faites vos propres recherches et je reviens avec euh, un autre projet Pépite. aussi à vous d'aller faire vos propres recherches et de voir si vous pouvez euh, le mettre dans votre portefeuille. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à la liker et à la partager aussi.